Ce qui est intéressant avec Canva, c'est qu'on peut euh, le partager avec des collègues afin qu'ils collaborent sur le même document. Aussi, on peut le partager avec des collègues ou avec n'importe qui pour qu'il se crée euh, un modèle et que ça n'affectera pas le nôtre. Donc, je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc, si on veut le partager avec des gens, donc on copie le lien ici et on dit « toute personne disposant du lien » ou « limiter l'accès à certaines personnes ». Donc, ça dépend ce qu'on préfère. Donc, moi, ici, je vais dire « toute personne disposant du lien » et que la personne peut modifier. Donc, ici, ce serait « peut afficher ». Donc, elle pourrait le voir, elle pourrait le commenter ici. Mais moi, je veux qu'elle puisse modifier. Donc, je copie le lien. Ensuite, je peux le copier dans son courriel, euh, à divers endroits. Moi, pour, le, pour tester, je vais juste le faire dans le... Euh, dans, le, dans un classroom parce que la personne va devoir se euh, ensuite se brancher, donc se connecter sur son compte Canva et je l'ai déjà créé ici pour euh, pour euh, l'élève test. Donc, je vais le publier puis on va pouvoir voir que euh, j'avais déjà euh, branché euh, l'élève test, qu'on appelle et ici, là, il peut euh, aller changer. Donc, ici, il pourrait, il pourrait aller appeler euh, école une école où j'ai déjà travaillé, l'école des moissons. Donc, si on retourne dans le document original, par la suite, on voit que notre document a été changé. Donc, euh, l'élève test a changé euh, le, le, le, le document. Donc, la personne avec qui on a partagé a pu euh, changer des choses. Si on veut partager avec cette personne-là, mais on ne veut pas qu'elle change quoi que ce soit, mais elle veut qu'on on, on veut qu'elle puisse le modifier à son goût. Donc, euh, quelque chose, on a fait une création on dit est-ce hey, ça J'aimerais vraiment le partager et que les gens puissent en faire leur propre euh, leur propre, euh, le mettre à leur propre main. Donc, on va, euh, je vais juste tasser ma photo pour reprendre. Donc, on va encore en partager, dans plus Et ici, on va chercher le lien du modèle. Et on fait copier. Je vais retourner dans le classroom de tantôt. Ici. Donc, je vais publier, je vais partager le lien. Je vais cliquer dessus. Et là, on peut utiliser ce modèle. On clique dessus. Donc la personne peut changer. École, Saint-René. il n'y aura pas d'incidence sur notre modèle à nous que nous avons fait auparavant. Donc, c'est sûr que tantôt, on l'avait changé, mais là, on ne pourrait plus changer. Donc, on voit que l'école, ce n'est pas marqué École Saint-René, mais encore École des Moissons. Donc, on a partagé notre modèle. La personne peut travailler dessus sans avoir d'instance sur le nôtre. Donc, ce qui est très intéressant, quand on a créé quelque chose... Euh, de plaisant, que, on dit « ben j'aimerais ça le partager à tout le monde ». Donc, on peut le faire de cette façon aussi. Si on veut qu'ils puissent euh, travailler sur le même document, ben, on fait un lien qui est partageable où les gens vont pouvoir collaborer. Donc, deux façons d'utiliser Canva qui sont intéressantes.